Je vais super bien. Et fait la vidéo en fait. Euh, J'ai consulté. J'ai consulté une dame l'autre jour. Et... Euh, une semaine avant ça, je consulte son copain. Et, et c'est lui-même qui me dit, eh, voilà, vraiment, depuis que je l'ai rencontré, c'est vraiment, ça va. Euh, elle m'a amené à prier, je fais des à tous. Elle m'a même connecté à votre page. All right Il écoute tout ce qu'il est censé faire pour son travail spirituel. Bonsoir. Je ne suis pas à Kribi, il n'y a pas que Kribi, et que Kribi, c'est la seule eau du, euh, du monde. Hein? Là, on voit le nombre de bois qui est ici, là, ça peut pas être Kribi, il y a pas le bois à la place de Kribi. Je consulte donc sa dame euh, deux semaines, je pense, au plus, deux semaines après lui. Elle me dit qu'ils ont eu un truc à la con, un problème à la con. Et euh, elle a découvert en fait qu'il a trompé. Donc je parle avec le monsieur, je me rends compte que il dit Bon, voilà, quand je l'ai rencontré, elle m'a amené à changer. Elle m'a amené à être pieux. Mais c'est elle-là, c'est elle qui veut. Moi, euh, voilà. C'est elle qui voulait se poser, c'est elle qui voulait se caser le monsieur, est-ce que tu connais, même de, tu connais même les problèmes que tu as Donc, je veux parler aux gens qui veulent se marier. Parce que... Beaucoup de personnes... Vous allez là tout le temps, Oh, je veux me marier, je veux me marier. Le mariage, c'est pas seulement la bague. Le mariage, ce n'est pas la bague. Vous voulez vous marier seulement parce que vous voulez qu'on dise que vous êtes mariés. Ah, elle a filé, filé, elle a marié. Elle est finalement mariée. Et la fille-là, c'est aussi mariée. À vous pensez que quand vous allez vous marier, on va vous donner le, le certificat qu'on donne à la mairie là euh, euh, y -y -y. <rire> vous Bonsoir à la reine Rolande Beaucoup d'entre vous, vous choisissez Sur la base de la beauté Vous refusez les gens parce qu'ils ne sont pas Aussi beaux que vous pensez Ah, Il n'a pas l'argent Quand tu quittes l'homme quand, quand la mère prend son enfant Et te le donne Quand tu le reçois, tu le guides. Donc ne soyez pas. Si quand tu rencontres ton homme, il n'a encore rien, ou bien qu'il n'a encore rien fait, ou bien je ne connais pas. Ce n'est pas un souci. Bonsoir la reine souriane Ce n'est pas un souci. de quelqu'un comme ça que une, la femme là a travaillé sur son homme les habits qu'il porte tu le vois il est beau tu vois son bermuda ça te plaît tu dis hey qui me donne <rire> tu crois que qui peut m'acheter les bermuda là <rire> vous connaissez fuir les problèmes les, problèmes, les situations vous connaissez fuit Non, il y a trop de travail sur l'homme-là. Moi, il ne veut pas. Il y a même certains hommes que quand tu le rencontres, personne n'a jamais prié pour lui. Sa mère n'a jamais fait un travail sur l'enfant-là. Parfois, tu le rencontres qu'il a une maman Ticone. Parfois, tu le rencontres, on a vu son étoile depuis qu'il est petit. On a programmé les fausses personnes pour lui. Enfin, tu le rencontres, parce il ne sait même pas ce qu'il veut. Il ne sait même pas s'il veut se marier ou pas. Tu le prends, tu le laves. Ma chérie, tu le laves physiquement. Ah, comment on dit en anglais, literally. You literally wash the man. Literally, you wash him. Quand tu le rencontres, il y a encore les fausses idées. Ouais, on va faire, je vais faire le tel business, ça va me donner 50 000. Tu dis, mais bébé, est-ce que tu sais que tu peux faire des trucs, ça te donne même 25 millions. Que bébé, quand tu dis bébé comme ça, là, il fait, hein. <rire> les femmes sont les construits, vous construisez, la femme construit. La femme construit son foyer. Et, oh là là, j'ai tellement de choses à dire sur le mariage, oh là là. Les idées, les idées ne font que venir. Tu as échoué dans les deux précédents mariages parce que tu ne connaissais pas. Les amis, voilà. Les amis, tu le Tu le rencontres que les gens avaient, les gars lesquels les marchent comme ça, là veulent même l'empoisonner. Tu ne vas pas seulement le faux, c'est que oh, oh, oh, non. Et les hommes-là qui veulent choisir, ne choisissent pas la femme seulement parce qu'elle est belle. tu parles, l'homme ne comprend pas. Tu ne fais pas le bras de fer avec lui. Parce qu'il y a deux types d'hommes aussi. Il hein. y a l'homme qui ne veut pas construire quelque chose. Tu dois t'arranger pendant que tu es célibataire, toi la femme, pour devenir ce qu'on appelle wife material. Tout homme aime rencontrer une femme qui l'amène quelque part. Vous bien. pas le genre que tu avais lui, bébé, il faut ma greffe. Bébé, Ouais, oh bébé Il dit, mais ma chérie, tu ne prends même pas Dis-moi, montre-moi même qu'on peut prendre 50 000 euros Mais là-bas, ça donne même 150 000 non. Tous les jours, c'est avec que les plans de dépenses avec lui Donc, tu dois t'arranger que tu deviens le, le wife material C'est pour ça que vous allez voir souvent certains hommes hein. Tu vas voir sa femme, tu vas dire Mais il cherche mon corps de la fille Regarde là Tu commences à dire Tu viens, tu viens devant, tu veux montrer que tu, tu es plus que sa femme Il, il ne peut même pas te regarder il ne peut même pas te regarder. Inofy. fait Pourquoi Parce que sa, sa femme, c'est ça. Non, mais c'est le bébé. C'est le bébé. Donc, ne te dis pas qu'il oh, n'est pas mature. Oh, ma chérie, même s'il a 50 ans, tu as 25 ans. Tu as une habilité, la femme a une capacité à capter les choses. Elle a cap la capacité à mûrir rapidement. Elle peut voir tout comme ça là. On donne les instructions que fait ça chaque matin à 6h, elle se lève et pas elle fait. Tu dois connaître tes points forts, tu connais aussi pour l'homme. Donc les hommes là, quand l'homme veut choisir sa personne, l'homme peut avoir deux options de femme, surtout l'homme qui sait là où il parle. Donc si tu as le genre d'homme qui voulait seulement faire comme ça là, comme ça là, il veut pas, laisse-le pas. Mais quand tu rencontres l'homme qui connaît ce qu'il veut, et te dis bien, l'homme qui connaît ce qu'il veut. Quand tu vas le faire à soi, tu vas dire que chérie, tu sors souvent tous les samedis, tu dépenses comme ça là. Ne lui demande pas de faire ça immédiatement. Parce que c'est ça, ça c'est votre problème. Tu n'as pas arrêté immédiatement. Pourquoi Voilà, je, je te parle pas les gens que je ne veux pas comprendre. Je ne parle chaque que je ne vais pas comprendre. Il n'a pas besoin de ça. Mais si la reine que, Il n'a pas besoin de que tu viennes. Non. Beaucoup d'entre eux sont sous l'influence de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Parce qu'il veut faire plaisir à sa mère, il à sa soeur, il veut tenir compte d'elle, il veut tenir compte de telle personne, il veut, il veut. Donc, quand il va vouloir choisir si c'est quelqu'un de sage, ce ne sera pas pour ta beauté parce que tu mets bien le make-up. Oui, j'ai essayé de me connecter dans la prière, ça n'est arrivé pas la reine Godwin. Tu dois pouvoir. Je vous ai dit qu'on jeûnait aujourd'hui, non On jeûne. Donc, le roi jour, je viens de faire la prière avec eux sur Zoom là-bas. Et vendredi, quand on va terminer, euh, le, le dernier jour de jeûne, il y aura une grande offrande encore à l'eau qu'on m'a fait. la doit rejeter toutes vos, choses, toutes vos choses. Donc, vous devez. Vous devez être tellement sûr de ce que vous savez, de là où vous allez amener l'homme-là. Il y a certains hommes qui vont te choisir parce qu'il sait qu'avec toi, quand il est à côté de toi, il n'a pas peur. Donc il sait que quand je... Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai un problème, si je l'appelle, elle me calme. Dès qu'elle je téléphone comme ça, là, je sais que ça va aller. Et les femmes, vous ne, cou ne courez pas, on ne coupe pas avec les filles. Tu, tu fais la course. Hein? La vie, ce n'est pas la course. Quand elles sont là, elles s'embrouillent. Hé, eh? hé eh? Et regardez qu'il trouve que est si belle. Ton gars ton apprécié gars ma jupe. Et les que je ne connais pas avec quoi il le prend. Folle. Il va finir avec la jupe là-bas dehors. Tu sais, avec qui parle le plus. Il va finir tout et tout là. Il va, il va venir s'asseoir pour parler avec qui. Tu connais comment on achète un terrain Tu connais comment on titre un terrain Tu connais comment on fait la fondation, ma chérie Va faire tes petits tours là-bas dehors, là la mof. Si tu es dans le call box, tu fais l'orange money, cultive-toi, mets les choses dans ta tête. Jusqu'à il reste seulement l'homme qui a, même si c'est seulement 200 000 que l'homme-là a. Tu prends 200 000, tu multiplies, pam. Parce que la nature est juste. Dieu, c'est tellement juste. Dieu n'est pas un juste genre, il a donné sa à telle femme, il n'a pas donné, Non. Vous avez refusé la sagesse. Quand ce n'est pas ta personne, il va venir voir toute ta sagesse. Ça va, ça va l'intimider, il va partir. Comme il libère la, la, la, la ligne comme ça, c'est pourquoi la vraie personne qui a besoin de ta sagesse utilise. Et beaucoup d'entre vous, vous avez passé même 15 ans d'échec de, de, de, de, de, de, de, de, dans les relations. Toute la sagesse que tu as accumulée là. Tout ça. Vous allez vous marier en un an eh, on va seulement entendre que vous êtes déjà à Washington en train d'acheter un immeuble que c'est qui c'est le pilote le capitaine qui pilote derrière derrière là même si les gens sont beaucoup de ton gars eh, regarde l'homme que les bâtiers choisissent <rire> ne te dérange pas ma chérie non wahala voilà. donc il y a les choses que tu ne dois pas passer ton temps à dire à l'homme Premièrement, tes problèmes de famille Garde-les pour toi Problèmes de famille Oh, mon père a tel secret Oh, mon petit frère a fait ça Oh, ma... Non, non, non. Parce que demain, ça peut être utilisé contre toi Ce n'est pas tous les hommes qui ont la maturité De comprendre tes secrets Et de toujours être loyal avec toi Je ne sais pas comment on peut dire Deuxième chose tes anciennes relations. et c'est que tu cherches la pitié. Tu n'as pas besoin de venir dire ce que ton ex t'a fait. Comment il t'a traîné par terre, il t'a traîné dans la boue, il a abusé de toi. Il a ceci. Euh, non. Tout est à passé. Comme tu me rencontres là, je suis une nouvelle femme. I new mama. I new woman. Chérie, tu. Euh, non, non, non, non. Oui, mon ex, voilà, c'est de l'histoire passée. Hein. Je ne vais pas te parler. Euh, ça va, c'est de l'histoire passée. Ne mets pas les mauvaises émotions dans son corps par rapport à toi. Il y a aussi un autre qui est un peu, un peu privé. Le nombre de personnes avec lesquelles tu as couché. En tant que femme. Ferme ta bouche. Tu peux rencontrer un homme que tu es sa deuxième goé. Et toi, tu es peut-être lui, c'est ton 25e gars. Comme tu le rencontres là, tu es une nouvelle non? Parce que certains d'entre vous, vous avez eu. Euh, on ne vous a pas assez de conseils dans l'enfance. Donc, tu as fait beaucoup d'erreurs. Tu tombes ici, là. Tu arrives, tu viens avec quelqu'un pour les papiers. Et après, tu te quittes celui-là. Tu ne peux pas encore chercher les papiers chez une autre personne. Tellement. Donc, on t'a trop froissé. Et maintenant, tu te relèves, tu te reprends en main. Tu commences maintenant à dire voilà, je veux un nouvel homme. Je veux une nouvelle vie. Voilà ce que je veux. Tu commences à faire ton lavage au sel. Tu es en train de te purifier. Quand tu te purifies, les anciennes choses-là sont passées. Tu n'as pas besoin de rencontrer l'homme, tu commences à lui dire Ah, hein, dans les quatre derniers mois, j'ai couché avec dix hommes. Ah, papa. Mm -mm, pas besoin. Pas besoin. Et toi aussi, tu n'as pas besoin de savoir toutes ces autres femmes avec lesquelles il a été. Parce que dans les. Jour, vous allez vous engueuler, tu vas commencer à dire, ouais, ouais, ça, tu as fait ça avec telle fille. Ouais, ça va. Ah, ah, ah, pardon. Gardez les choses fraîches dans votre cou. Il peut te rencontrer la semaine passée, peut-être il était euh, un peu, il passait son temps avec les femmes. Mais il a eu une révélation ou bien euh, euh, une épiphanie. Il y a de cela trois nuits. Et il tombe et tu priais, il y a trois nuits tu priais Tu disais que Seigneur amène mon mari La nuit là il rêve, il voit un ange qui vient lui dire Arrête de sortir avec trop de femmes Il se lève et dit que c'est fini Et il tombe sur toi Est-ce que tu vas aller regarder Toutes les femmes avec lesquelles il a été L'homme que tu as devant toi est nouveau Voilà Belle famille, belle famille Oh, belle famille. I don't know if I can talk. Tu ne détestes pas la belle famille. Demandez toujours à Dieu de vous donner quelqu'un euh, dont la famille, quelqu'un qui s'est détaché. L'homme quittera son père et sa mère. Et vous-même faites l'effort de vous détacher. Parce qu'il y a les familles qui vont vouloir toujours. Non, il doit porter la bici. Il mange ça. Et il doit faire ça. Non, tu vas le découvrir toi-même. Vous allez vous découvrir. Vous allez vous découvrir. Et euh, sois un peu courtoise avec la, la, la belle-mère. Elle a sa place. Mais en même temps, tu vas souvent rencontrer un homme qui va te dire que moi, il ne parle plus avec ma mère. Genre, Dans le passé, j'ai eu à faire ses erreurs. Mais bébé, pourquoi tu ne parles plus avec ta mère Parle avec ta mère, non tu appelles le téléphone, la mère au téléphone, tu donnes, tu donnes pas avec ta mère. Euh, après, c'est la mère là qui vient retrousser ses manches pour te sortir de la... C'est elle qui va te sortir de la maison. Hey, mon fils, tu le réconcilies bien avec sa mère, comme bien. Maintenant, la mère commence à dire, pourquoi tu donnes autant d'argent à ta femme? Donc, vraiment, il faut faire attention, hein, c'est ta femme-là qui va... Il a pris n'importe quelle décision sur sa famille. Hein. Respecte, ne le force pas. Donne du forcé à Bonsoir la reine Bella. Donne forcé au. Ah. Il est mal à l'aise, il ne veut pas parler à ses oncles tant que là. Pour l'instant, laisse-le. C'est ton, ton roi, non S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Et peut-être même ces personnes-là lui ont fait tellement de mal dans l'enfance. Ils sont il même à dire Comment se marier On part dans une autre ville. Moi, je ne veux pas rester ici-là. On ne reste pas dans la ville ici là-haut. Là, voilà la maison de ma mère. Deux, à deux pâtés de maison, il y a ma mère. Voilà son frère là-bas. Il ne veut pas. Il veut pas moi rester ici là. Comme il a parlé comme ça, portez tes choses, vous partez, ma chérie. Soyez sage. Vous avez fait beaucoup d'erreurs dans vos relations passées. Ça vous a handicapé. Vous avez payé le goût à mer de ça. mère et les futurs enfants. Arrêtez vos choses là. Le père, la mère, les futurs enfants. Si il y a les enfants, vous prenez, vous mettez à la maison avec vous. Vous êtes priorité. Vous là, moi, toi, eux. Les enfants, bien sûr. Vos affaires que vous dites, donc, oh, il y a d'abord telle personne. Sinon, chaque mois, vous serez tenté d'essayer de résoudre le problème d'une personne de votre famille. Chaque mois, il y a un nouveau. Eh hey, que c'est quoi Et tout, ce n'est pas seulement le sexe, sexe, sexe, sexe, sexe. Tout ce n'est pas seulement le sexe. Vous pouvez passer du temps, vous parler. Vous parler, vous discuter. Parce que l'homme, c'est celui-là qui va te. Beaucoup d'entre vous, vous allez aider vos hommes à guérir des douleurs passées qu'ils ont eues dans leur famille. Quand vous voulez voir avec la barbe, ils sont gros comme ça, là, où ils ont les abdos, le chocolat sur leur ventre. Ma chérie, il a les blessures. Il a les blessures. Il a les mots qu'on lui a même jamais dit, que je t'aime. Il a les soins peut-être qu'on a même jamais fait sur lui. Peut-être qu'il était petit, sa mère l'a envoyé chez son oncle. Et l'oncle a le menacé. D'ailleurs, il te rencontre. Tu demandes un peu tel besoin de seulement que ma chérie. Pour l'instant, cela, je veux même pas le parler. Je veux même pas qu'on parle de. Vous. Respecte sa décision. Parfois, c'est vous qui allez aider le. Tu vas le voir dans un an, dans six ans. Il aura tellement changé. Il arrive à exprimer ses sentiments. Il fait les câlins aux gens. Quand tu l'auras, tu l'avais rencontré. Il faisait pas ça. Hein? Non. Il était dur. Tu viens même venir, aux Tu veux l'embrasser, bisous, bisous et mais chérie, il dit que non, moi il me dit que c'est même pas moi les choses comme ça. Donc parfois vous avez vu votre personne, mais vous n'avez pas su comment prendre votre personne. Vous n'avez pas su comment prendre votre personne. Et il y a aussi cette collab, la collab. Je vois le mariage comme une collaboration. On n'est pas là pour être ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. Concurrence, la jalousie, les faux trucs comme ça là. Il ne veut pas que j'avance. Il ne veut pas. Non, viens nous expliquer les choses calmement. Et les choses ne vont pas forcément se faire quand toi tu veux. Je ça c'est aussi un problème que les femmes ont. Quand tu pries, tu dois toujours demander. Seigneur, c'est les choses qu'on doit faire dans notre foyer. Et parle à mon mari. Dis-lui. Inspire-le ça ne doit pas toujours forcément passer par toi ma chérie on a fait des erreurs avant parce qu'on ne savait pas qui inclut dans nos affaires Bon, il y a aussi une autre partie, les finances quel que soit le revenu de monsieur euh, ça, c'est mon avis perso. Hein. Je ne pense pas que euh, faire les affaires de compte commun, c'est très sage. Peu importe ce que tu gagnes, ce n'est pas toi qui dois tout prendre en charge à la maison. Donc, tu dois donner, euh, tu dois mettre de l'espace pour cette personne. Laisse-le aussi payer le loyer, non? Chérie, voilà le loyer à non. Paix chérie, ça fait aussi sa fierté. Ce n'est pas tout que tu vas seulement dire que oh, il faut forcément que ce soit moi, c'est moi la femme. Non, donne-lui l'espace aussi. Et tu peux avoir beaucoup de choses, tu ne lui montres pas forcément. Hein. Ce n'est pas tous tes revenus que tu vas montrer. Laisse-le s'occuper des choses, laisse-le payer les factures, laisse-le aussi. Et c'est que vous avez dit que vous en Europe et tout ça là. Parce que quand un homme voit que tu as, tu t'occupes de tout, lui-même il se relaxe, il ne fait rien. J'ai un couple que j'ai vu, ah, yeah. je peux pas dire le nom de la personne parce que la personne a dit que yeah. ni la relation que j'entretiens avec la personne. Cette personne a beaucoup d'enfants dehors. Beaucoup. Et euh, sa femme de la maison connaît. S'il y a quelque chose que j'ai remarqué, j'étais allé passer quelques jours chez eux. Ils, sont, ils étaient à 20, 23 ans de mariage à l'époque. Et je connais sa maîtresse. Le matin, je vois comment ils font les commentaires. Oui, ton ami là, n'est-ce pas, il est venu hier. Il me dit qu'il veut que je lui donne 100 000 francs pour la voiture là. Ah Et dit vraiment, il ils font les commentaires, les commentaires. J'ai dit que. Hey, m'a dit que sa femme euh... en fait il y avait une complicité entre les deux une complicité qui m'a beaucoup marqué j'étais assez euh... j'étais vraiment pas bon ce qu'on dit de cette femme là hein? parce que bon les nouvelles dans notre quartier c'est que oh wow, elle est méchante elle panique plus son mari mais j'ai vu comment il était à l'aise avec elle j'ai vu comment elle était à l'aise vous connaissez ce que sa femme de dehors faire? Hein? Est elle qui le finance, elle se plaint. Il ne s'occupe pas de l'enfant. Oh, il ne paye pas presque rien. Chaque chaque mois, il m'envoie seulement 50 euros pour l'enfant. 50 euros, ça fait quoi Ça paye même pas les habits. Ça me paye rien. J'ai rien dit à mon cœur que Mais tu connais que l'homme, si que tu dis là, ici chez lui, avec sa femme, c'est lui qui fait tout. Sa femme se gâte, elle, porte elle lui donne. Et ma voiture est gâtée. Euh, le voilà qui se casse la tête pour aller arranger la voiture. Il faut faire tel truc. Le matin qu'elle est en train de sortir, elle tend la main, il donne l'argent. Alors que l'autre qui montrait qu'elle a l'argent là, celle de dehors. Et c'est un truc qui m'avait beaucoup intrigué jusqu'à ce que je comprenne maintenant. Ok, mais ok. S'il n'est pas heureux à la maison, pourquoi est-ce qu'il a une autre femme dehors Ou bien pourquoi il n'arrête pas de la maison pour aller avec celle de dehors Celle de dehors lui montre qu'elle a trop de pouvoir, qu'elle a l'argent. Il ne va pas se sentir homme avec celle-là. Celle de dehors, c'est que, quelqu'un que, qu que, il a un petit problème de 2 millions. Là, elle va décanter. Il a un petit problème de 2 millions. Elle va décanter. Donc... Euh, Laisse-le faire son travail. Dans le passé, j'ai expérimenté ça. J'étais avec une personne que quand j'ai rencontré la personne, la personne avait pas autant de charges. On rentre dans la relation. Je vivais avec ma fille à l'époque. Dès qu'on arrive dans sa vie, il est quitté de n'avoir pas de charges. Il va dans un petit appartement comme ça à Paris. Une chambre même, je dirais. Deux mois plus tard, on est dans un deux chambres, salon cuisine, dans un grand appartement. Et euh, c'est revenu, on va dire, il est quitté de peut-être avoir peut-être 3-4 000 euros le mois. Il s'est retrouvé dans un truc de 7-8 000 euros. En tout cas, il ramenait beaucoup d'argent. Et je me suis rendu compte que il y a ce truc-là, il y a ce contraste-là, il y a ce. Euh, c'est un effet un peu bizarre. Laisse la personne that man, De la même façon que tu souvenais à tes propres besoins toi-même. Le Seigneur va maintenant canaliser l'énergie qu'il a envoyée par toi pour que tu t'occupes de toi. Il va canaliser, envoyer ça par cette personne-là maintenant. Et c'est comme ça que cette personne pourra maintenant s'occuper de toi. Et bien sûr, ça va mettre aussi le respect. Euh, ça va mettre l'harmonie. Certains d'entre vous, votre problème, c'est que vous ne, vous ne pouvez pas assez, avoir assez de... Ça fait, ça fait 20 ans que tu t'occupes de toi-même. Tu vois, tu es habitué que quand il y a un problème, c'est toi qui fais tout. Avant même qu'on ne touche que tu allais à tout acheter. Donc, vous n'avez pas assez de patience pour dire que vous allez laisser votre vie dans les mains d'une autre personne. Et vous devez arriver à cette période de votre vie où vous acceptez. Vous acceptez que je ne suis pas au contrôle de tout. J'ai décidé de collaborer avec cette personne. C'est délicat, hein? c'est très délicat. C'est des trucs très délicats. Euh, je me suis rendu compte qu'on a grandi sans qu'on nous enseigne comment le mariage fonctionne. Le vrai mariage, s'il vous plaît. Parce que les pasteurs montrent, ils font la façade. Après, on se rend compte qu'il a tapé sa femme jusqu'à elle est morte, ou bien. Euh, vous voyez un peu Donc ça se reçoit Et tu dois arriver dans un état Où tu acceptes Parce qu'il y en a aussi parmi vous On, a tellement, euh, on vous a tellement euh, Bloqué Déçu euh, Vous avez même eu quelques fois Où on a, on a travaillé sur vous Pour vous bloquer dans le côté mariage Si bien que vous ne vous imaginez pas dans votre esprit En tant que marié Donc Tu ne te vois pas marié dans ta tête c est, c est, Tu, tu, tu n'arrives pas Like you know It's not getting in You're just like On mm -mm. mm -mm. enfin, fait comment n'importe comment mm -mm. Donc l'image que tu as de toi N'accepte pas le mariage Donc ça aussi c'est un challenge Parce que tu dois faire beaucoup de travail intérieur ou euh, un peu comme si tu vas te laisser. Inès, tu sais, je ne suis là pour convaincre personne du tout. Et c'est pas si ça se dit. Je ne suis là pour convaincre personne. Euh, je vous donne juste des idées. Ce n'est pas tout ce que je vais dire que vous allez accepter. Il y a des choses que vous allez dire oui, il y a des choses que vous allez dire non. Euh, chacun fait avec ce qu'il a. Euh, dans sa banque de données, spirituelle ou mentale. Mais je le dis encore, on ne nous a pas enseigné Et quand on ne t'enseigne pas Comment on utilise quelque chose Tu parles, tu touches, ça te brûle Supposons que quand met la gazinière à la maison Tu viens C'est allumé, hein? tu viens, tu touches Ça te grille les doigts Chut. Le a. Le A là c'est le divorce Tu as divorcé mm -hmm. Et tu dis je passe plus moi là-bas je ne veux plus, je veux plus, je veux plus. quand on te dit ceci. Tu n'as pas besoin de dire que tu ne veux plus. Viens. On prend le feu. On te montre que tu appuies ici, là. Tu tournes comme ça, ça fait clic. Tu prends le, le briquet. Tu allumes le briquet. Tu déposes à côté. Ça fait boum, ça prend. Dès que ça prend, tu prends ta mamie, tu déposes sur le feu. Tu regardes, tu baisses le feu. On train de te montrer comment utiliser un objet dangereux qui peut tuer Mais en même temps ça peut te préparer des repas, les repas les plus délicieux que tu aies jamais mangé, on les fait avec du feu Maintenant, tu peux toujours dire que ah, moi ça m'allait à boulot Sans oublier que la douleur là Dans quelques semaines, ça aura cicatrisé Et on entendra, il n'y aura qu'une petite cicatrice Et parfois même la cicatrice sera inexistante non, non, non, non. En, 2020, 20, en 2005, je m'étais brûlé Comme maintenant, en 2025, à moi, il ne veut plus mourir. Il ne passe plus à côté du feu, jamais. Tu vas voir que c'est toi qui vas perdre. C'est toi qui vas perdre. Je sais qu'il y en a parmi vous, vous avez eu beaucoup de séquelles. Beaucoup de séquelles. Et je ne, je ne viens pas discréditer aussi. Il y a des hommes vraiment... Euh, je vais pas dire et très, je ne vais pas dire horrible mais you know, ça n'a ça même pas de sens parce que ces hommes là ne, ne vous ils ne vous aident pas tant que ça maintenant insulter quelqu'un ne va aider en rien du tout. Ça n'aide pas. On n'avance pas. Quand tu es tout le temps en train de te plaindre, tu veux montrer à l'autre personne qu'il ne réfléchit pas. Non. Ah oui, euh, bosser, c'est ça. Lionel, Lionel, vous savez, prenez aussi vos choses au sérieux. Parce que je vois quelqu'un qui est en train de demander. Tu poses bien ta situation, mais apprenez à prendre du temps. Tu peux prendre un jour de jeûne, deux jours de jeûne. Tu poses ta situation euh, au Seigneur et tu suis ton intuition. Euh, les conseils Qui vont concerner votre vie Ne venez pas la voler comme ça Je vous en prie Tu peux avoir une amie Une amie Que tu connais que non Celle-ci là elle peut d'abord bien garder mes secrets Deuxièmement elle a assez de jugement Pour me conseiller Sans me dérouter Ou même encore elle peut peut-être ne pas me conseiller Mais elle va guider Elle va te dire prions à propos elle va te dire, non pour deux jours, trois jours. Ou tu vas voir quelqu'un qui va te conseiller. Tu payes la personne. Apprenez à payer pour vos choses. Lydie, fait ça. Il y a plein de vidéos sur cette, sur cette page. Tu vas regarder sur une des vidéos. Apprenez à investir sur ce dont vous avez besoin. Euh, C'est ça qui gêne aussi beaucoup euh, d'entre de vous. Vous ne, vous, ne, vous ne prenez pas la peine de sortir des sous. Rien du tout. Il y a le kit mariage. Il y a le kit déblocage. Il y a toutes ces choses. Tu prends, tu dis, c'est n'importe quel blocage qui m'empêche de voir clairement. Qui empêche cet homme de voir clairement. On enlève. Parfois, vous êtes, vous êtes ensemble depuis des mois, vous voulez vous, vous, voulez vous marier. Chaque fois qu'il a l'argent, ça disparaît. Chaque fois l'argent vient, ça disparaît. Votre mariage est bloqué. Votre mariage est bloqué. Maintenant, si tu n'as pas assez de présence d'esprit pour te dire, mais ah tiens, ah oui, c'est peut-être, mais oui, c'est vrai. C'est comme ça que tu vas aussi laisser non. Donc, mettez-y un peu de sagesse, s'il vous plaît. On Ne prends pas les décisions, on voler comme ça. Et euh, moi, j'ai toujours cette conviction en moi. Hein. J'assume mes décisions. J'assume mes décisions. Je suis mon instinct, mon intuition, et je prends la responsabilité totale de tout ce qui a marché ou pas marché dans ma vie. C'est ça qui vous dérange souvent. Vous partez toujours demander que tu penses que je dois, je peux, je devrais. Quand ça capote maintenant, tu reviens, mais c'est toi qui m'avais dit de... Non choisi moi-même et vous savez dieu est dieu est de telle façon que si tu demandes sincèrement tu demandes sincèrement dans la nuit là ou la nuit d'après ou bien dans un deux trois jours tu vas rester dans le rêve ou bien tu vas avoir cette conviction que voici l'homme que je dois choisir voilà ce que je dois faire tu auras ta réponse Parfois, vous ne croyez même pas que Dieu écoute vos prières. Vous ne croyez pas. Vous ne pensez pas que Dieu vous écoute. Pour vous, c'est genre... Euh, ah, Est-ce qu'il répond même? Ah, tata, tata, tata, tu penses qu'elle doit faire quoi? Et la tata-là ne veut pas que tu te maries. La tata-là. Tu penses que c'était vraiment judicieux de venir demander à tata-là? Et sachez toujours que ce n'est pas tout le monde qui veut votre bien. Parfois tu peux demander à quelqu'un comme ça que la personne ne veut pas que tu sois bien demain. Donc, que la personne ne veut pas sincèrement dans son cœur que toi aussi tu avances. La personne te décourage. Ah non, non, non, non, il faut laisser. Ah non. Lui là. Moi, il ne le sent pas. Il hein? ne le sent pas. Regarde-le comment il est. Prenez vos décisions seul. Le jour où ça a ça a sur toi seul. Est-ce que vous pleurez, tu pleures avec les yeux de quelqu'un Et pas tu pleures avec tes propres yeux Ça rame sur toi, tu pleures seul, clair, propre. Est-ce que c'est parce que ton oncle t'a dit que oui, je pense que c'est lui que ton oncle va porter l'argent, pour dire que Marie va avec Non. Parce que parfois vous donnez tellement de pouvoir aux gens alors que... Vous donnez tellement de pouvoir aux gens. Et quand vous checkez même bien, vous voyez que le pouvoir que vous avez donné là, c'était même pas nécessaire. Tout pouvoir que tu as dans ma vie, ça, c'est mérite. Tu mérites. Tu dois mériter, mon... mon. Mais que je te demande de, de, de, de, de, de ton avis. Tu dois mériter. Mais oui Sydney, tu, tu gères une place. à manger mon copain avec qui je veux évoluer. Mais ma reine... Hmm, ma marraine m'a dit ne pas vivre avec lui car nous ne sommes pas mariés. Ah pardon. À force, on impose beaucoup de choses aux hommes. Hein, et ce n'est pas évident pour eux. Supposons peut-être que c'est avec toi que l'homme-là. J'aime beaucoup le, le, le principe de l'Europe. Vous allez voir que quand les gens arrivent en Europe, ils se mettent en couple rapidement. Parce que quand tu es seul, tu payes le loyer 500 euros, tu payes ceci, ceci, tu te retrouves à te dépenser 1200 euros le mois. Dans vous mettez ensemble, vous vivez ensemble, non? Loyer déjà ça, vous économisez 500 euros le mois, parce que vous vivez tous les deux dans tout de 500 euros. Et projet maintenant, voilà, il devait peut-être se lever à 5 heures pour étudier. Tous les 5 heures, tu le lèves, tu l'encourages. Donc il y a ce, il commence à avoir cette symbiose, donc association à bénéfices réciproques. Et beaucoup de ces hommes ont besoin, c'est même avec toi dans la maison qui va cotiser l'argent pour aller payer ta dot. Maintenant, on te dit non, non, non, non, non. Oh, dans sa famille, s'occupe de tout le monde. Et euh, on peut dire c'est le seul qui est en Europe. C'est le seul qui a un peu percé. Maintenant, quand toi, tu viens, tu le bloques alors, tu le knock à cause de ta marraine. J'ai compris en fait que le, le, le chemin là n'est pas toujours euh, droit. Tu vois, quand tu étais jeune, tu disais que voilà, euh, à 25 ans, euh, euh, je finis mes études euh, et après, euh, voilà, il, il va me demander ma main avec une grosse bague en diamant. Euh, et après, on va se marier, euh, je vais aménager chez lui à 25, à 25 ans et demi, euh, on va accoucher à 27 ans. Euh, et euh, tu te rends compte plus tard que non. Mm -mm, il te trouve peut-être quand tu sors d'une relation, tu as cabossé l'esprit et il te prend, il t'aide à te relever ou tu l'aides à se relever la mère de ses enfants peut-être la démunie elle a tout pris. tu le prends quand il est au bas de l'échelle tu aménages avec lui, tu fais ceci tu fais cela, tu commences à le construire ou lui-même il te construit il paye tes études et, euh, et peut-être quatre ans plus tard quand vous êtes déjà bien relevé et vous savez ce que vous voulez vous vous retrouvez maintenant, vous dites voilà je veux qu'on se marie. Chacun a sa situation. Ne partez pas. C'est pour ça que, quelque part, j'aime pas trop TikTok. Parce que... <coughs> un couple va rester. <coughs> Vous allez voir un couple. Et ça fait... Euh... Ça fait combien de temps Ça fait... Euh... Ça fait supposons 11 ans qu'ils sont ensemble. Vous allez venir sur TikTok, vous allez les voir aujourd'hui. J'ai dit, waouh Regarde comment il est bien baraqué. Regarde comment il est beau. Oh, la femme, là, elle a de la chance. Parfois, ils ne vont pas vous montrer ce qu'ils ont traversé. Ils ne vont pas vous montrer les étapes. Elle est partie en Europe, peut-être. Elle a fait deux ans seule là-bas, deux ans et demi. Euh, euh, entre temps, il a trompé. Euh, peut-être même elle aussi, elle a trompé. Elle a même eu un enfant entre temps. Et puis, quand elle est arrivée en Europe... Ils ont quand même fait deux ans chacun de son côté. Ils ont essayé, essayé. Après, ils se sont dit que non, c'est avec toi que je veux être. Et puis, ça fait cinq ans qu'ils sont mis ensemble. Et euh, je ne sais pas, vous savez, parfois les gens ne vous révèlent pas tout. Mais quand vous arrivez, vous voyez ce qui est beau. Vous pouvez vous retrouver euh, en train d'envier, en dénigrant votre vie à vous. Parfois tu as même rencontré la bonne personne, mais tu n'étais pas sage, tu ne connaissais pas les proté comment prot protéger ton mari, tu ne connaissais pas comment tu bavardais. tu disais tes trucs à tout le monde, quand il y avait un petit problème tu appelais tout le monde, tu disais, et c'est ça qui vous a exposé, voilà, votre relation n'a pas duré. Le mariage d'abord c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit, tu dois d'abord penser que tu es prête, parce que quand on se met ensemble c'est pour construire quelque chose, quelque chose que tu peux à tout moment aussi décider de détruire totalement. Ceux qui sont mariés là vous savez que vous pouvez vous dire, il y a eu sûrement des meilleurs, parce que tout mariage a résisté à quelque chose, il y a sûrement eu des périodes où vous êtes assis, vous avez vu qu'on peut gâter l'affaire si nous-mêmes nous deux, ok si tu ne veux plus chérie on on, on, on, ça, on arrête nous deux Donc, vous êtes conscient qu'il y a eu des périodes de votre vie où vous auriez pu totalement gâter votre relation vous voyez c'est combien mon frère pourquoi c'est cher comme ça il veut goûter seulement, Donne moi le goûter et mange non eh? moi le goûte alors pas. Il veut goûter, il veut manger. Ouais. Comme il faut manger. Okay. Ça oui. J'aime souvent manger le soir dans la rue comme ça et ça me plaît. Bien Bonsoir. Là, ouais, le barbeau, non, hein? non c'est pas le baff, Hein? Non, c'est pas le c'est pour me déposer au sol. Uh -huh. Non, non. Donne-moi le coup ici. Tiens, tiens, bien même. Merci. Tu me donnes le tour. Bon, merci beaucoup. Tu es gentil. Je suis à Saint-Germain. Ça me plaît. Il fait comment N'aie pas l'argent. Tu veux venir avec moi Je suis ici derrière. Je prends chez moi et moi, il te donne. Euh. Mmh. Avant le pont non. là, non on va là-bas On ne on on va pas on ne travaille pas l'eau. Tu voulais partir. Tu, tu, tu le vois, tu es de haut pour vendre non oui, oui. Yeah, les commerçants du Cap oui, C'est le bien du Cameroun. que Je suis que j'ai pas les pièces dans mon sac. Non, il n'y a pas pas la donner c'est beaucoup mon facebook bye bye bye adané la chaîne mais tu qu'est pas il rentre chez moi avec